Est-ce qu'elle me de fait ci? Est-ce qu'elle me de fait ça C'est l'âme. Siège -ce de l'émotion, de la raison. Et il a parlé, c'est ça que fait parler de maladie. Il y a parlé d'une part de maladie psychologique. Maladie psychologique qui a rapport avec l'âme. Vous parlé aussi de maladies psychosomatiques. Maladies psychosomatiques. Nous avons un homme qui est en souké et le corps qui sont dans le le, parle est en soma. Vous parlez de maladies psychosomatiques. C'est une maladie qui les qui manifestent dans le corps. Est-ce que vous avez un homme qui a dit Vous qui tête nous sommes ou bien nous avons décédé? Nous avons cédé? Ok, très bien. Nous regardons 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous voyons la Bible. 1 Pierre. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11 Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à quoi? À l'âme. L'âme, c'est le siège de quoi? Le siège de, de la raison. Le siège de, de l'émotion. On regarde le Somme 131, verset 2. On a parlé de la consécration de l'âme. Dans 1 Pierre 2, verset 11, l'apôtre Pierre dit "Nous devons abstenir de des convoitises charnelles." Qui ça y a fait Il a fait la guerre à qui ça À Namnun. Il a fait la guerre à Namnun. Donc, la convoitise charnelle, il a fait la guerre à Namnun. Pas bien Namnun c'est siège émotion. Gibarai l'or où elle y ou, nous dit qu'on a ces portes là, et puis les entrées non portes là qui allent faire les entrées non non non. Gobarai l'or où elle laisse Dieu tomber sous les yeux qui ou elle. Mais maintenant ils vont faire et faire non non non. Gobarai l'or où elle il faut il faut triste, il faut content, ok il fait la guerre avec avec non non. Somme 131 verset 2. Il dit loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant c'est vrai qui est auprès de sa mère. pris le texte pour nous montrer qui ça dans même qui ça qui gagne un un On va parler ici de la tranquillité. OK Là, un rapport directement avec ça on te parler de émotion. OK On parle de âme qui calme. Tu dans Matthieu chapitre 26 verset 38. Côté que Jésus-Christ e fait déclaration ça, dans Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38. En nous fait Biblio. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus Christ fait déclaration ça. Mon âme est triste. Tristesse la côté liée, est non, Parce que c'est le siège de l'émo de l'émotion. Et dans le somme 103, verset 1er, l'a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Et dans le verset 2, il a consigné pour mon âme. Nous avons essayé de questionner. Dans le verset 1, elle dit mon âme. Dans le verset 2, elle dit mon âme. Ici, il y a une sorte de répétition que ça mis fait. Ça fait, à un qui un peu ça fait penser à un homme qui est un peu rébelle. Dieu, béni nous. Ça fait penser à un homme qui est rébelle. À un homme qui a questionné. Ou par contre, y des fois, bon Dieu, quand nous faisons des choses et puis on fait logique on fait logique on dit c'est si, si est-ce qu'il me si, si, fait ça par exemple ou cours dans le culte là là et puis ou senti bon Dieu l'esprit de Dieu a touché ou qu'absou font courir dans salle là et puis qui ça au même on dit si me courtit là est-ce qu'il y a pas dit c'est on fait esprit me gaiement est-ce qu'il y a pas dit c'est fou fou on fait logique ça c'est un homme non? Siège émotion, Wa va, va, va, va, va chercher, chercher, poser question. Est-ce que si, si, si me fait si, ça va pas ça, etc. C'est parce que l'homme non, Gitanoz a rebellé, qui fait dans le sans 103, dans le verset 1, Salmi s'le dit mon âme. Et dans le verset 2 encore, répétez-le encore. pour dire, mon âme. C'est la ordonne à Bonjour, béni, non? L'ordonner à nous. La passe à l'ordre. <olive> Ou par contre, moi, des fois, quand on arrive dans une situation, à pas la tête. De pau Donc, moi, y une moi je me je je me dit, Bertin. Ou pas rien doit faire ça, Bertin. Pendant, un Bertin, un dame a dit, fais ça, fais ça, fais ça, et puis, quand l'autre Bertin, quand il dit, Bertin, pas rien doit faire ça. Pendant, non, non. Vous voulez faire tel bagaille, et ne m'a pas non, non. Pour me dire, vous tout à la volonté de Dieu. Vous tout à la parole de Dieu. C'est ça la consécration de l'âme. Ou pas qu'on ait de moment où on arrive, qu'on tristesse qui vient, qui a un paro flop. Ou pas qu'on de tristesse l'a sorti. Lui rentre dans un Et il y a de tristesse qu'on ait, qui, qui, qui, qui, qui quand même arrive suicider suicide, tout. Quand y a de tristesse la rentre dans un ou râler la parole de Dieu pour parler à un Qu'est-ce qu'elle a dit la Ou râler la parole de Dieu pour parler à Nam Nam Nam. Monsieur dit à Namni, Ni Béni l'Éternel. Ou allez-vous dire Nam Nam pendant que la s'est pour un paré Ou dit regardez, mais ça la parole de Dieu dit, il ça soyez toujours joyeux. C'est la consécration de l'âme. Non seulement je, consacre le, je me consacre le corps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 fait partie de sa relais appareil respiratoire. Donc dès que vous parlez de appareil respiratoire, où est l'air, où est sa souffle, où est le poumon. Donc ça fait mot grec pour, pour esprit le nema. Le souffle. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, si nous avons ça, Genèse 2, verset 7,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 mais, on a parlé de consécration de l'esprit, l'esprit a qui permet que vous rentrez en contact avec bon Dieu. Qui soyons parti dans l'homme. Dans Romain chapitre 8, verset 16. On lit ça avec moi. Romain 8, verset 16. Romain 8, 16e verset.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 L'esprit parle à l'esprit, l'esprit nourrit l'esprit. La consécration de l'esprit. Ouais, Ou alors, s'accroit à Dieu, mais que nous parlons de quelques éléments qui permettent que Nous avec bon Dieu. Leur consacrer à bon Dieu, où on, on savez Mais quoi? Quand on a un niveau consal, je vais grimper monter. Je vais consacrer ma Dieu. m'a vais craser la chair. Cheyenne a descendu, l'esprit a monté.